Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à cette cinquième cérémonie des E-Learning Excellence Awards. Cette année, donc, nous fêtons les 5 ans. En 2011, la quasi-totalité des dispositifs s'articulait autour de modules e-learning et de sessions présentielles. En 2015... La moitié des dossiers utilisent au moins cinq modalités pédagogiques différentes hors présentiel. J'ai beaucoup appris pendant ce, ces e-learning excellence awards à travers la consultation des dossiers. Il y a énormément de dossiers qui repositionnent le métier learning and development sur la transformation d'entreprise et qui euh, s'éloignent de l'éditorial, de la curation de contenu, mais qui sont là pour vraiment accompagner la, la transformation du business et pour produire des résultats. Il y a beaucoup de dossiers où, où il y avait une mesure d'augmentation du chiffre d'affaires réalisée grâce à... À, à, à la mise en œuvre du, du, du projet. Très clairement, on, on l'a vu, ça transpire à travers tous les dossiers lorsqu'on regarde les budgets. Euh, c'est incroyable parce que c'est vraiment une opportunité de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Et on a vu des dossiers qui, euh, avec des budgets microscopiques, ont fait des choses absolument extraordinaires. Donc euh, je pense que c'est vraiment les, les héros du jour. Et on a tous envie de, de, les, de, les, de les écouter, de les découvrir. Et donc... Euh, je pense qu'il faut leur, leur, leur laisser la place. Puisque l'information se trouve facilement sur Internet et que nous ce qu'on veut c'est l'orienter et la rendre accessible de manière très simple, eh ben, on va l'ouvrir effectivement à tout le monde. Tant pis, ou tant mieux, si tout le monde peut y aller. Le but, c'est pas forcément de faire de la pub pour Monoprix, mais c'est de développer les collaborateurs. Et c'est ce qu'on a essayé de garder tout le temps à l'idée en impliquant de A à Z les moniteurs métiers, que je remercie encore, puisque sans eux, il n'y aurait pas de projet. On construit en fait les promotions du passeport Manager dans le temps donc les fameux 18 mois ce sont les mêmes personnes qui vont suivre l'ensemble des cours et donc on va pouvoir comme ça mettre en place cette méthodologie après le tronc commun pour créer du liant pour permettre d'apprendre les uns les autres soit parce qu'on a un problème ou une thématique à gérer qu'on va pouvoir partager avec d'autres soit en profitant finalement des problèmes des autres en amenant son, son expérience son input voilà. Donc un des enjeux c'était ça, c'était réussir à créer de la synergie, à réussir à décloisonner, et le co-développement nous aide bien à faire ça. Alors, évidemment, c'est un MOOC d'introduction pour nous, mais on a beaucoup de cours d'introduction. Donc, tous ces grains qu'on a produits pour ce MOOC, eh ben, on l'utilise dans nos cours. Donc, par exemple, on va récupérer une partie du Serious Game ou une partie des vidéos pour faire des classes inversées. Donc, ils vont regarder euh, les vidéos avant, d'accord Et puis, on va venir donner cours et on va faire des activités beaucoup plus interactives avec eux. Et comme on veut qu'ils développent des savoir-faire, on est vraiment dedans. D'accord Et donc, le Serious Game, il est utilisé, il a été transféré dans notre LMS en présentiel. Donc, c'est en fait un double projet, je dirais. Et le MOOC. Et vous avez parlé de visibilité, mais également donc, des, des, des éléments qui ont, qui ont été intégrés dans nos cours. Ce grand prix, aussi, c'est le résultat d'une passion pour ce projet. On a parlé passion ce matin et, euh, et c'était quelque chose qui nous a permis finalement de faire, dans des temps très courts avec un challenge, euh, beaucoup de modalités et puis euh, bah, d'apprendre un petit peu aussi en marchant et sans hésiter, on va dire. Il y a eu beaucoup en fait, d'énergie dans ce projet euh, et euh, les idées étaient tout de suite validées. Merci Monsieur. <rire> Donc il n'y avait pas du tout de, de frein, de réunion, de, etc. On était vraiment dans l'action et puis dans la réaction aussi, dans la manière dont se passaient les choses, pour que le dispositif il soit presque un écosystème, que ce soit quelque chose qui vive avec le projet, et qui se transforme aussi avec le projet.